Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la pierre qui voit tout. La pierre qui voit tout, c'est l'œil de faucon. Alors vous voyez, elle a des couleurs, elle a une couleur dans les gris bleutés, jaune, vert. On retrouve aussi un petit peu de brun de sa cousine, euh, l'œil de tigre, voilà. Alors c'est rigolo parce qu'en fait on voit toutes ces nuances-là quand on joue vraiment avec elle, quand on joue avec ses reflets, sinon elle est beaucoup plus euh, opaque en termes de couleurs. Il faut vraiment aller chercher tous ces petits reflets, mais elle est vraiment très très jolie. Elle est jolie, mais par contre, elle est très discrète dans l'histoire, parce qu'on ne connaît pas grand-chose par rapport à cette pierre-là. On sait qu'elle était essentiellement utilisée comme talisman par les celtes, que les égyptiens l'appelaient plutôt pierre d'Horus. Horus, Horus c'était le dieu faucon, il avait un œil qui représentait la lune, l'autre le soleil, et Horus signifie celui qui est au-dessus. Donc On a vraiment l'image du faucon qui, qui, qui surplombe, qui est au-dessus. Et les chamans péruviens ont dit qu'ils s'en servaient pour permettre aux animaux d'être à l'image des humains. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait sur cette pierre, Alors moi c'est tout ce que j'ai trouvé sur cette pierre, euh, ce dont on est sûr ce sont les gisements, dont les gisements les plus importants se trouvent en Birmanie, Afrique du Sud, Inde et états unis Elle est à 7 sur l'échelle de mots, ce qui fait d'elle une pierre assez dure. Euh, voilà pour la petite histoire. Pour ce qui est de ses propriétés, alors elle est avant tout très bénéfique pour les affections oculaires, elle est vraiment super pour ça, que ce soit... Dû à la fatigue ou que ce soit à cause de déficience oculaire, si vous avez une baisse de la vue, si vous avez des problèmes oculaires, à ce moment-là, elle est vraiment vraiment réputée pour tout ça. Elle est aussi réputée pour les problèmes liés aux bronches et aux poumons, donc tout ce qui est respiratoire, asthme, etc. Et on lui donne des vertus pour les problèmes de migraines, qu'elles soient passagères ou chroniques. Alors moi, j'ai pas essayé, mais à ce qui paraît que c'est vraiment très très efficace. Sur un plan plus psychique, plus spirituel, l'œil de faucon permet de prendre de la hauteur, on en revient toujours à ça, et donc d'ouvrir son esprit à de nouvelles idées. Si par exemple vous avez une vue un petit peu étriquée face à un problème, eh bien elle va vous permettre de, de vous ouvrir à d'autres possibilités. Et si vous êtes vous-même une personne euh, qui manque d'ouverture d'esprit, eh elle vous aidera à élargir votre vision des choses. Elle va aussi aider à être... Donc plus à l'écoute de vous-même, mais aussi plus à l'écoute des autres. Elle va aider les personnes timides ou renfermées à surmonter leurs peurs. Et euh, on en revient toujours euh, à ce fait de prendre de la hauteur, surmonter les peurs. On, on prend vraiment de la hauteur. Et si vous êtes face aussi dans une discussion, à une personne qui, qui veut imposer ses idées, qui, qui est fermée dans son esprit, cette pierre-là va pouvoir, si vous la portez, va pouvoir irradier ou si vous l'avez comme ça entre vous et permettre une discussion un petit peu plus ouverte ou un petit peu plus, qui prend un petit peu plus de hauteur. Donc dans les planches de Sophie, vous retrouvez sur la carte euh, des yeux, forcément hein, pour le problème des yeux, vous la retrouvez là-dedans, pour tout ce qui est nettoyage, c'est de l'eau déminéralisée. Pour la recharger, tout est bon. La jaune de quartz, le soleil, la lune, la soge, les ondes de forme, tout va bien. Euh, voilà. voilà, on a fait le tour de cette pierre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous remercie de m'avoir écouté Et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao